Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Vous savez développer une application et même des jeux, vous avez euh, été amené à développer jusqu'à présent, un jeu qui commence à constituer une application bien compliquée et euh, du coup, ben, euh, jouable, j'ose espérer que vous en avez profité pour vous éclater avec. Euh, vous savez donc gérer des vues avec et sans storyboard, avec et sans auto layout, en particulier avec le visual format language. Euh, vous savez gérer les choses sur différents types de terminaux. Vous savez gérer la rotation, euh, le side by side présentation sur les grands terminaux. Et vous savez euh, manipuler toute une série d'effets qui en jettent, bref vous savez faire tout ce qui est de base en IOS. Vous maîtrisez également, vous commencez à maîtriser bien les mécanismes de délégation qu'on a vus sur un certain nombre d'objets. Mais il y a encore des choses à faire. Alors cette semaine on va voir un certain nombre d'éléments qui vont carrément donner encore un plus à vos applications. Le gros morceau ça va être la géolocalisation et la manipulation des cartes. Ensuite on va s'intéresser à la localisation au sens linguistique, pas la géolocalisation, mais la localisation euh, par rapport euh, aux, aux, aux paramètres euh, de votre terminal, la langue, euh, la façon d'afficher un certain nombre de choses, etc. etc. Et puis on s'intéressera également à l'appareil photo et au cardinal donc une semaine bien chargée avec plein de choses. Ce sont des frameworks qui sont plus compliqués. Euh, qui fonctionne intensivement par délégation et donc on va réviser à fond la délégation et on va en particulier ben, le faire à travers comme d'habitude l'analyse d'exemples caractéristiques. Je vous remercie de votre attention, à bientôt